Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours dans cette série et eh bien liée de vidéos autour de la SCI, et eh bien aujourd'hui on va parler de la double imposition qu'on a sur la SCI à l'IS. Alors ça s'applique aussi sur tout ce qui est SASU, et SAS, bien évidemment, puisque on est sur le même principe de fonctionnement, le même schéma hein, finalement quand on est sur une entreprise et eh bien à l'IS. Donc on va en parler tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, te découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras des petites notifications à chaque fois que je vais livrer des vidéos. Cette chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie d'appartement, d'entrepreneuriat de manière générale puisque tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai constitué pas mal de types d'entreprises, des SCI, des, des SAS, des SARL. J'ai fait un petit peu de tout. Et donc, du coup, l'idée dans cette chaîne YouTube, eh bien, tout simplement, c'est de refléter mon expérience, ce que j'ai mis en place, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, avantages, inconvénients, etc., etc. Bien évidemment, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un juriste. Et du coup, je n'ai aucune, euh, comment dirais-je, légitimité, finalement, et eh bien, à expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, cette chaîne YouTube, j'ai aussi la possibilité, tout simplement, de te refléter mon expérience, les généralités par rapport à tous ces différents types de sociétés mais bien évidemment aujourd'hui quand tu crées une entreprise ou quand effectivement tu as, as, as des tu, tu souhaites avoir des explications plus précises sur l'optimisation fiscale etc bien évidemment il est beaucoup plus intéressant de consulter un avocat qui lui-même va pouvoir te donner beaucoup plus d'informations beaucoup plus précises puisque c'est aussi eh bien son, son cœur d'activité mais moi ici eh bien l'idée c'est de partager tout simplement mon expérience avec toi et voilà ce que moi je, je, je fais depuis maintenant pas mal d'années et sur lequel je, je peux en parler très librement. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de la double imposition, enfin ce qu'on appelle la double imposition sur la SCI à l'IS, mais aussi comme je te le disais, tout ce qui est SASU et SAS, tout simplement parce que bah, généralement euh, les investisseurs ont plutôt tendance à se rémunérer sur eh bien, les dividendes. D'accord Donc en fait, tu as, as, as finalement deux grands principes, c'est soit tu te verses des, euh, tout simplement un salaire de ta société et donc tu as payé des cotisations sociales et généralement c'est moins intéressant. Enfin, tout dépend encore une fois, hein, euh, chaque cas est bien particulier et euh, c'est très difficile de faire quelque chose de très euh, général et qui s'applique à tout le monde bien évidemment. Mais je vais quand même te livrer les généralités et je vais t'expliquer le principe de la double imposition. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te sortir les dividendes de ta société, donc euh, SAS, ASU ou SCI, LIS eh bien, tu vas d'abord payer une première taxe dans ta société. D'accord Donc, la société va devoir s'acquitter eh de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et donc, l'impôt sur les sociétés, au moment où je te tourne cette vidéo, il est très clair, c'est que si tu fais moins de 38 120 euros de bénéfices, eh bien, tu as donc payé 15% la société va payer 15%. Si tu fais au-dessus de 38 120 euros, la société va payer 25%. Alors, ça risque encore de changer, bien évidemment, puisque on est en plein, en plein changement en ce moment par rapport à ça, notamment parce que la France copie le modèle européen et, et le modèle européen et taxe beaucoup moins les entreprises. Donc, on est en train de suivre vraiment cette, cette dynamique-là et c'est tant mieux pour nous qui sommes chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est la première imposition. Donc du coup, tu as fait du bénéfice et ce bénéfice-là, et eh bien tout simplement, tu vas pouvoir euh, appliquer donc cette règle, cette règle-là d'impôt sur les sociétés. Et donc ensuite, il va rester une certaine somme. Et donc cette certaine, certaine somme-là, on a deux possibilités. C'est soit on la laisse dans l'entreprise, hein, donc euh, on, la, on la réaffecte donc euh, dans, dans l'entreprise, tout simplement. On peut la mettre aussi en attente et on peut aussi tout simplement la distribuer. Alors si tu es tout seul, alors en SCI c'est pas possible parce qu'il faut être au moins deux associés. Mais si tu es par exemple en SASU, si tu es tout seul, bon bah là la décision se prend à l'unanimité puisqu'il n'y a que toi. Mais quand tu as des associés, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la prise de décision sur la distribution des dividendes, eh bien, elle est euh, entre guillemets collégiale, c'est-à-dire que euh, c'est tout le monde est dans le même bain. C'est-à-dire que si tu décides de distribuer, eh bien, tout le monde doit euh, tout simplement être distribué par rapport à ça. Donc là, fais bien attention parce que quand tu as des associés, euh, en fonction, euh, si par exemple, tu, je sais pas, tu repères un bien immobilier, tu te dis, allez, euh, on se met à deux, on va faire la SCI, etc. Ok. Mais il y a quand même des questions à se poser au départ. C'est est-ce que tous les deux, vous souhaitez... Bah, distribuer ou non du résultat, s'il y a du résultat. Hein, C'est-à-dire que sinon, ça peut vraiment être un vrai problème dans le fonctionnement de l'entreprise, puisque si un des associés, lui, ne veut pas redistribuer parce que lui préfère que l'argent reste dans l'entreprise pour l'aider à se développer ou peut-être parce que la trésorerie est un petit peu insuffisante, et que toi, au contraire, tu souhaites plutôt la distribuer, tu souhaites te prendre un chèque, là, vous êtes divergent. Et il va bien falloir prendre une décision. Donc, attention, parce que ça, ça peut être un vrai problème. C'est pour ça que dès le départ, quand on crée une entreprise, ce genre de questions doivent être posées. Quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on va gagner Et si on en perd aussi, qu'est-ce qu'on fait Donc ça super important de bien définir ça dès le départ. Alors ensuite, si vous donc vous distribuez, vous décidez de distribuer donc de l'argent, eh bien, vu que vous êtes à l'IS, en fait, il y a deux grands principes. Le principe de base, c'est la flat tax, d'accord Donc la flat tax, c'est quoi C'est tout simplement, tu vas t'acquitter de 30 eh bien, euh, donc, euh, donc ce qu'on appelle la flat tax qui inclut notamment la CSG CRDS à 17,2%. Et l'idée si tu veux c'est que grâce à ça eh bien, euh, les 30% vont couvrir eh bien, l'impôt sur le revenu plus eh bien, la CSG CRDS. C'est-à-dire que quand tu as payé les 30%, si imaginons il restait euh, euh, je sais pas 9 000 euros à distribuer, eh bien 30% c'est donc 3 000 euros que tu reverses à l'État et donc il te reste 6 000 euros. Et donc les 6 000 euros c'est net dans ta poche. C'est-à-dire que ça y est, tu as payé l'impôt sur le revenu, tu as payé donc la CSG CRDS et ça, c'est terminé. Donc ça, c'est la flat tax. Ou bien tu as l'autre possibilité et donc du coup, tu as deux cases à cocher. Enfin C'est toi qui vas choisir finalement sur ta déclaration d'impôt sur le revenu ce que, tu vas, ce que tu vas cocher. Et par contre, tu peux, si tu le souhaites, ne pas passer par la flat tax et plutôt utiliser le principe donc, de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que la taxe qui va s'appliquer, c'est l'impôt sur le revenu, enfin, ta tranche marginale d'imposition plus la CSG CRDS à 17,2%. Donc en fonction des personnes, et bien évidemment plus tu es dans la tranche marginale haute, hein, pour rappel on a 0, 11, 30, 41 et 45%, et bien plus tu es dans la tranche haute, bien évidemment plus tu as tendance à passer par le principe de la flat tax, puisque euh, c'est euh, bah forcément c'est beaucoup plus intéressant de payer 30% que de payer ta TMI plus la 17,2% de CSG CRDS obligatoire. Donc du coup, bah tu vas pouvoir donc choisir, hein, tu auras donc la possibilité. En règle générale, les personnes utilisent plutôt la flat tax, comme ça au moins c'est clair, c'est net. Euh, on applique la flat tax et du coup les 30%. Et du coup, l'argent qui te reste, eh bien, c'est.. Il n'y a pas de calcul précis euh, à faire par la suite. Alors que quand c'est que ta TMI, ça vient s'intégrer finalement avec tes autres revenus immobiliers, etc. Et donc, il y a un calcul à faire pour être. Voilà, pour pour être certain que fiscalement euh, ça soit vraiment euh, vraiment intéressant alors que là avec la flat tax c'est clair, c'est net, tu payes tes 30 et après euh, c'est réglé. Donc voilà du coup les grands principes alors bien évidemment euh, les investisseurs euh, ou les entrepreneurs eh bien se posent la question est-ce qu'il faut plutôt que je me prenne sur dividende est-ce qu'il faut plutôt que je me prenne sur euh, donc euh, un salaire. Qui dit salaire dit cotisation sociale et donc qui dit cotisation sociale dit que généralement ça, ça a un coût. Mais il y a quand même des questions à se poser parce que qui dit salaire, qui dit cotisation sociale dit aussi eh bien, que tout ça vient en déduction du bénéfice et donc forcément moins d'impôts à la sortie lorsque tu as payé l'IS dans en ton entreprise. Donc tout ça, c'est les calculs qu'il faut faire, bien évidemment. On le fait généralement avec son expert comptable, mais voilà l'idée c'est aussi de, de se donner... Euh, d'avoir quand même des généralités à mon sens dans cette vidéo, que tu puisses comprendre un petit peu le fonctionnement. Alors, il y a quand même des passerelles par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu es deux associés ou plus par exemple et que vous n'avez pas forcément la même visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire euh, donc du résultat qui est généré dans l'entreprise, on peut très bien passer par des principes de holding. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, j'en ai déjà fait d'ailleurs sur la holding, mais la holding peut te permettre de prendre ta décision personnellement. C'est-à-dire que ce n'est plus toi personnellement qui est dans l'entreprise, c'est ta holding, et c'est holding que tu vas décider si oui ou non tu te prends une rémunération enfin si tu te prends des dividendes ou pas d'accord euh, du coup ça ça peut être une alternative quand par exemple vous êtes plusieurs associés et bien que chacun ait sa propre holding qui investit dans la SCI alors le montage est un peu plus compliqué mais ça donne derrière un petit peu plus de souplesse pour la prise de décision comme ça chacun décide de qu'est-ce qu'il fait de son argent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, si celle-ci t'a plu, sache que je t'ai préparé une petite formation justement sur la SCI, si ça t'intéresse, tu découvriras ça dans la partie description, petite formation où je t'explique les généralités justement sur la SCI, les grands principes qui vont te permettre à toi aussi eh bien, euh, tout simplement d'entreprendre. Encore une fois, ce ne sont pas euh, des conseils euh, donc financiers, des conseils d'optimisation fiscale ou autres. c'est juste le reflet de mon expérience, les généralités que j'explique ici à travers cette vidéo et j'essaie d'en parler le plus simplement possible. Je suis aussi investisseur, je suis aussi entrepreneur et donc forcément, j'ai aussi les mêmes questions que toi. Et l'idée, c'est tout simplement de partager ça avec toi, cette chaîne YouTube. N'hésite pas à liker cette vidéo si celle-ci t'a plu. N'hésite pas à la commenter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée à toi et à très bientôt. Ciao